Bonjour et bienvenue dans ce tuto rapido consacré à comprendre une fois pour toutes quand il faut débiter ou bien créditer les comptes lors de l'enregistrement des écritures comptables en comptabilité générale. La comptabilité générale enregistre des ressources et des emplois de fonds. Les ressources de fonds sont constituées par les dettes et les produits. En effet, les produits, par exemple les ventes, procurent tout de suite ou à terme des ressources de fonds. De même, quand vous contractez une dette, vous disposez de la ressource tant que vous n'avez pas payé cette dette. A l'inverse, des acquisitions de biens, comme les investissements, les stocks, les créances, les disponibilités, vont consommer tout de suite ou à terme des fonds. Ce sont des emplois de fonds. De même, la constatation des charges vont constituer des emplois de fonds. De plus, on aura en permanence l'égalité entre les emplois de fonds et les ressources de fonds, puisque pour avoir des emplois, il faut nécessairement avoir disposé des ressources correspondantes. C'est ce que l'on appelle le principe de la partie double. Pour enregistrer ces emplois et ces ressources de fonds, la comptabilité générale a édicté une règle de fonctionnement des comptes qui va nous permettre de savoir pour chaque enregistrement comptable quand débiter et créditer les comptes, sachant que le débit correspond à la colonne de gauche du code comptable et le crédit à la colonne de droite du compte. Nous venons de voir que la comptabilité générale va enregistrer les différentes ressources de fonds et les différents emplois de fonds de l'entreprise. Nous allons voir maintenant quelles sont les règles de fonctionnement des comptes, c'est-à-dire comment traduire des augmentations ou diminutions de ressources et des augmentations ou diminutions d'emplois de fonds. Comme il peut s'avérer difficile au début d'acquérir cette gymnastique du jeu des comptes, je vous donne en fin de vidéo quelques astuces pour retenir de manière différente ces règles de fonctionnement. Nous avons vu que les comptes de capitaux et de dettes, autrement dit ceux qui se trouvent au passif du bilan, sont des comptes de ressources. Par convention, ces comptes de ressources vont augmenter au crédit du compte. Autrement dit, lorsqu'on en contracte une dette, on porte le montant dans la colonne de droite du compte de dette. Par exemple, si je souscris un emprunt, je crédite le compte emprunt. Si au contraire je rembourse cet emprunt, je débiterai le montant en portant la somme dans la colonne de gauche du compte. Par extension, on voit que tous les comptes de passifs augmentent au crédit des comptes de passifs et diminuent au débit des comptes de passifs. Il va en être de même pour les autres comptes de ressources, à savoir les comptes de produits. Les comptes de produits sont les comptes de classe 7, c'est-à-dire que tous les numéros de comptes de produits commencent par le chiffre 7. Ainsi, quand nous aurons une augmentation de produits, nous créditerons le compte de classe 7. A contrario, quand nous aurons une diminution de produits, nous débiterons le compte de classe 7 correspondant. Ainsi, on enregistrera les ventes qui sont des augmentations de produits au crédit des comptes ventes. Les avoirs sur vente quant à eux, c'est-à-dire les diminutions des ventes, seront portées au débit des comptes de vente. Intéressons-nous maintenant aux comptes de biens, c'est-à-dire les comptes d'actifs, qui constituent des emplois de fonds. Ces comptes d'actifs vont augmenter dans la colonne de gauche du compte, c'est-à-dire au débit des comptes d'actifs. Si ces comptes d'actifs augmentent au débit, fort logiquement, ils diminueront au crédit. Ainsi, à chaque fois qu'on voudra diminuer un compte d'actif, on portera la somme au crédit du compte d'actif. Par exemple, si j'enregistre un investissement, je débite le compte d'immobilisation correspondant et si je sors cet investissement du patrimoine, je créditerai ce même compte. Enfin, les comptes de charges qui sont également des emplois de fonds. La règle de fonctionnement des comptes de charges sera identique à celle des comptes d'actifs. Lorsque l'on voudrait constater enregistrer une augmentation de charges, on débitera le compte de charge correspondant. Au contraire, quand on voudra diminuer une charge, on créditera le compte de charge. En résumé, les comptes d'actifs et de charges augmentent au débit des comptes et diminuent au crédit. Les comptes de passifs et de produits, c'est l'inverse, augmentent au crédit des comptes et diminuent au débit des comptes. Je vous invite à faire une page écran de ce synoptique car il permet de couvrir tous les cas d'écriture comptable. En résumé, pour bien comprendre quand on doit débiter ou créditer le compte, le mieux est de raisonner comme nous venons de le faire en identifiant s'il faut traduire une ressource ou un emploi de fonds, car c'est la méthode qui permet de passer toutes les écritures comptables. Les ressources, qu'il s'agisse de produits ou de dettes, augmentent au crédit des comptes et diminuent au débit de ces mêmes comptes. Les emplois de fonds, qu'il s'agisse de charges ou de biens, augmentent au débit des comptes et diminuent au crédit de ces mêmes comptes. En tout début de formation comptable, il n'est pas toujours évident d'identifier s'il s'agit d'un emploi ou d'une ressource de fonds. C'est pourquoi, à toutes fins utiles, je vais vous donner quelques astuces qui peuvent aider à savoir s'il faut créditer ou débiter les comptes lors de l'enregistrement d'écriture comptable. Concernant les comptes de charges et de produits, lorsqu'on dit par exemple d'une personne qu'une chose est à mettre à son crédit, ça la valorise. Donc les comptes de produits qui enrichissent, donc qui valorisent l'entreprise, vont augmenter au crédit et forcément diminuer au débit. A contrario, lorsqu'on dit d'une personne qu'une chose est à mettre à son débit, ça la dévalorise, Donc les comptes de charges qui dévalorisent l'entreprise, qui appauvrissent l'entreprise, vont augmenter au débit, et donc forcément diminuer au crédit. Concernant les comptes de biens, donc d'actifs, et de dettes, donc de passifs, pour les comptes de dettes, si vous devez quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on vous fait crédit, Donc les comptes de dettes augmentent au crédit, et là aussi, forcément, diminue au débit. Enfin, pour les comptes de biens, ça sera l'inverse. Ils augmentent au débit, à la partie gauche du compte, et diminuent au crédit, à la partie droite du compte. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et à actionner la cloche des notifications. Pensez également à liker si vous avez aimé, à commenter et poser des questions en commentaire. Je vous dis merci et à bientôt